Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de l'Open Hardware Algérie, qui cette fois sera consacrée à une petite introduction au monde de la robotique. À travers cette playlist, nous allons aborder différents éléments et outils nécessaires pour réaliser un mini projet de robotique chez vous en DIY. Cette playlist évoluera sous forme de plusieurs objectifs à atteindre et à travers chaque objectif nous découvrirons divers outils, composants et techniques qui nous permettront d'acquérir un background nécessaire pour réaliser divers projets en robotique. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier objectif qui est une réalisation d'un robot détecteur d'obstacles. Le principe est simple, Construire et programmer un robot mobile capable de détecter un obstacle physique et d'éviter toute collision avec ce même obstacle en modifiant sa trajectoire. Pour y arriver, nous allons passer par Commande d'un MCC à l'aide d'un L293D Acquisition d'une information distance à l'aide d'un module HCSR04 et pour finir, réalisation et montage de notre robot. Sans plus tarder, nous passons à la première étape, commande d'un moteur à courant continu à l'aide d'un composant L293D, contenu dans la vidéo suivante.